Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, plusieurs questions. Où va l'agriculture Un exploitant sur deux a plus de 50 ans. La France est-elle suffisamment ses agriculteurs Aura-t-on demain une souveraineté alimentaire Est-ce qu'on on va la préserver Quel produit Quel prix Des agriculteurs ou des jardiniers Avec les questions de l'environnement, et puis évidemment la sécheresse, c'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant quelques autres sujets. À commencer tout de même, euh, on va en dire un mot sur la réforme des retraites. Euh, une réaction à ce a dit hier votre collègue du gouvernement, Gabriel Attal, au Sénat, il a dit « Ici au moins, euh, nous ne sommes pas, j'espère, dans une ZAD euh, ». Vous qui avez été des ministres euh, des relations euh, avec, euh, avec le Parlement, vous auriez euh, pris le même discours C'est-à-dire qu'il y avait une ZAD à l'Assemblée nationale et qu'on espère autre chose au Sénat oh, Chacun emploie les mots qu'il veut. Moi, je, je constate quand même que ça ressemblait singulièrement à ça, à l'Assemblée nationale. Parce qu'au fond, c'est quoi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale C'est sous couvert de démocratie, le refus de la démocratie, c'est-à-dire du débat. Le Parlement, ça veut dire le lieu où on parlemente, où on parle. Or, manifestement, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas là pour parler, mais qui étaient plutôt là pour invectiver. Oui. Euh, et je trouve qu'ils font mal à la démocratie, parce qu'on a besoin d'une Assemblée nationale, on a besoin de controverses à l'Assemblée nationale, on a, débat, on a besoin de débat, on a besoin de ne pas être d'accord et de trouver des voies de compromis. Alors, au fond, quand on ne se donne même pas les moyens et la capacité à voter à débattre. On, on, on met en, en scène une forme d'impuissance... auquel Donc il Donc vous sans souhaitez doute... une parole apaisée, quoi bah on peut avoir, quand vous regardez les grands débats, les, parfois les grands oui. débats à l'Assemblée nationale, euh, je remonte à des dizaines d'années, mais il n'y a peut-être pas besoin de remonter. Il y, y avait des, une forme de virulence, une forme de controverse très forte, mais il y avait quand même la volonté qu'on puisse aller au bout d'un vote, d'un débat, de, de l'échange d'idées. Or, ce à quoi on a assisté, reconnaissons-le, relevait plus de, de l'échange d'invectifs que de l'échange d'idées. Oui, Marc Feno, Olivier Véran n'a pas forcément calmé les choses, le porte-parole du gouvernement, quand il dit, attention, avec le 7 mars, s'il y a un blocage, on, euh, ça, ça va nous, nous mener à une catastrophe. Catastrophe écologique. Oui, euh, j'ai pas vu l'entièreté, pardon. Je suis au salon. Oui. Donc je suis pas. Je suis dans une bulle. Euh, euh, je sais pas si elle est préservée. D'ailleurs, Mais une bulle avec d'autres sujets. Euh, les Français exprimeront ce qu'ils ont à exprimer le 7 mars. Euh, on a besoin de cette réforme, c'est ça le fond du sujet. Oui. On n'a pas besoin non plus. Je, je vois ce qui me gêne un peu parfois chez certains, c'est l'expression de "on va mettre en rade le pays, on va on va mettre, on va mettre à, à genoux, oui. on va mettre à genoux l'économie". Mais c'est pas l'économie qu'on met à genoux. Est-ce est... qu'il y a Marc attendez, un attendez, risque oui. C'est pas l'économie qu'on met à genoux. C'est les Français qu'on met à genoux quand on fait ça. Parce que oui. si l'économie va mal, c'est pas c'est pas une chose informe et sans visage. L'économie, l'économie, c'est des salariés, des chefs d'entreprise, de la richesse, des retraites qu'on paye, des impôts qui permettent de financer. Donc, je suis pas sûr que mettre à genoux l'économie soit un objectif dans une vie ouais. et même dans une vie tout court d'un pays je pense que la vie d'un pays c'est d'essayer de trouver des équilibres mais si la france était à l'arrêt est ce que euh, sur un plan euh, agricole ce serait euh, il y a un risque aussi de catastrophe je veux non. dire on va, on va pas vivre euh, au mois de septembre c'était on va pas avoir d'énergie ouais. euh, au mois de février ça c'était le gouvernement qui le disait non le gouvernement disait pas ça le gouvernement disait euh, si on fait des économies oui. Et c'est ce qu'ont fait les Français. On passera l'hiver sans difficulté. On n'a pas dit, on n'a pas été. Là, j'entends euh, certains qui disent on ne sait pas si on va passer l'été en termes d'eau. Là, maintenant, vous oui, me dites si jamais c'est mis en rade, on ne va pas se nourrir. Euh, Mais c'est par le gouvernement. On a... non, pas, non, non, si. non, on a assez... vous non. Vous ne m'embarquerez pas là-dessus. On a assez de catastrophistes, ouais. de catastrophistes, de collapsologues, pour que je ne vienne pas en rajouter. Il y a des difficultés dans bon, ce bah pays. C'est Olivier nombreuses. Véran là, qui, euh, qui l'a dit euh, euh, avant-hier. Non, il n'a hein. pas dit, dit qu'on allait manquer d'alimentation. Non, il a dit on peut aller vers une catastrophe. Je pense qu'il faut qu'on... Dans une démocratie, les gens peuvent exprimer... Mmh. Leur colère peut exprimer leur désaccord, c'est tout à fait normal. Mais n'essayons pas de rajouter du chaos hein, euh, au chaos qui est au chaos ambiant du monde. Je trouve qu'on en a déjà assez comme ça. Oui, mais parce qu'il pourrait quand même y avoir, s'il si, si y avait un ralentissement avec euh, enfin, une grève. Jusqu'à nouvel ordre. Euh, non, mais jusqu'à nouvel ordre. Euh, même depuis... sur le plan agricole, vous jusqu auriez... Jusqu'à la nouvelle ordre, depuis les années 40, on a quand même toujours nourri les Français. On a eu la Covid et tout était en rade et on a, on a nourri les Français. Les agriculteurs, ils ont bon, été bah, en Allons-y. On est puisque... sur le stand de la coopération. Il y a des gens qui travaillent pour nourrir les Français. Oui, quand... alors allons-y. compris ceux qui sont en, puisque... en grève. oui puisque nous sommes au salon de l'agriculture ici, on sent tout de même de l'inquiétude. Alors hier, vous avez répondu par un plan fruits et légumes de 200 millions d'euros. Quels sont les plans et les échéances aujourd'hui pour soutenir l'ensemble de la filière agricole Au fond, c'est la première illustration de la volonté qu'on a de reprendre appartement par appartement, si vous me permettez cette expression. Oui. Une forme de souveraineté. Alors, ne soyons pas non plus blancs ou noirs dans cette affaire. Euh, euh, on est largement souverain en céréales, on est largement souverain en lait, on est largement souverain en fruits, euh, en, en, en vin, enfin bref, on a plein en porc, enfin bref. Mais on a un certain nombre de filières qui effectivement ont souffert pour des raisons diverses, on pourra y revenir si vous le voulez, euh, d'une baisse de compétitivité qui fait que ça a produit une baisse de souveraineté. Sur les fruits et légumes, on a essayé de travailler sur plusieurs sujets. Un, une forme de modernisation et de rénovation, les serres, les vergers. Euh, parce que ça permet de limiter l'usage des produits phytosanitaires, ça permet de mieux mécaniser, ça permet de gagner en compétitivité. Deuxièmement, travailler sur la recherche et sur l'innovation. Euh, on a des impasses techniques liées à, au retrait d'un certain nombre de molécules. Je pense à la cerise, par exemple, euh, qui sont des filières qui ont beaucoup souffert oui. euh, de, du retrait de molécules chez nous et pas chez les autres, d'ailleurs, souvent. C'est une interrogation, d'ailleurs, pour l'avenir. Et on a besoin de trouver des alternatives sur ces sujets-là. Puis, simplement, pour une troisième, euh, troisième illustration, on a besoin de, de recommuniquer sur euh, l'utilisation des fruits et légumes. D'accord. Donc ça, euh, les 200 millions, c'est à travers ça. Quoi. Puisque... Mais, mais C'est une affaire d'argent dans un plan. Si ouais. on pouvait se dire aussi d'être un peu besogneux ouais. ou, ou empirique, dans un plan, il y a les, les moyens, ça vient... Euh, couronner une stratégie. La stratégie, c'est une reconquête à, dans le, la décennie de 10 points de souveraineté en termes de fruits et légumes. Et ça, il faut qu'on donne des messages de moyen et long terme aux agriculteurs. Oui, parce que 70% des fruits que nous mangeons sont d'origine étrangère euh, en France. 60, ouais. mais oui, oui. oui bah, euh, on ne va pas chipoter sur non, les non, chiffres, mais c'est déjà près pas ça. mal. Hein, ça suffit. Dé, déjà, ça euh, suffit à nous occuper. Trop, trop, comme un poulet sur deux, par exemple, aussi, qui vient euh, donc euh, de l'étranger. Comment peut-on faire pour pouvez, garder pouvez... Euh, notre souveraineté à m'arrête qui fusait en cette période d'inflation où il y a une hausse des coûts de, de production bien sûr pour l'ensemble de la filière vous, agricole en France. Vous hein. me permettez de m'arrêter justement oui, oui, sur bien la sûr. filière poulet euh, parce que c'est très emblématique aussi de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut améliorer oui. on a une filière euh, avicole qui est bien organisée, qui souffre beaucoup mais on a couvert le besoin et les difficultés je crois en partie de la grippe aviaire euh, simplement on a une gamme qui fonctionne bien, les labels euh, oui. les animaux qui sont sur, euh, en plein air et puis on, les produits de d'entrée de gamme comme on dit. Euh, là on a un problème de compétitivité. C'est-à-dire que en faut, en gros les 50 qui nous manquent c'est plutôt sur l'entrée de gamme. Euh, ce qu'on mange y compris dans du snacking comme on dit et sous d'autres formes. On a besoin d'avoir des produits de haute de gamme, des produits de milieu de gamme et des produits d'entrée de gamme. On peut pas avoir simplement alors, une les filière. Les produits d'entrée de gamme, c'est quoi alors Parce que ça veut dire que c'est moins bien élevé. Non, c'est pas moins bien élevé mais c'est <rire> bah, Non mais, mais... mais c'est ce qu'on mange. Ouais. Oui, c'est ce qu'on mange et qui vient de l'étranger. <rire> Donc il faut avoir tout dans un produit, évidemment les, les, les coûts ne sont pas les mêmes euh, mais dans tous les cas et d'ailleurs ce ça. sera des produits de moins bonne qualité ce pas des produits de moins bonne qualité mais ce n'est pas la même nature de produit, ce pas les mêmes exigences que ça porte mais c'est ce qu'on mange aussi. Ouais. Et donc, de même qu'on ne mange pas tous les jours une côte de bœuf, mais on mange plus régulièrement du steak haché. Et ce n'est pas le même produit, et ce n'est pas le même coût, mmh. et ce n'est pas le même équilibre de matière. Donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit de l'ordre de l'équilibre euh, économique, sinon on, a, on sera toujours défaillant sur une et partie. Et comment vous pouvez soutenir alors cette filière d'entrée de gamme Parce qu'on l'a bien compris, l'enjeu est là. C'est un sujet de compétitivité, euh, c'est un sujet euh, de ne pas surnormer par rapport à d'autres pays. Alors voilà. Voilà, « Foutez-nous la paix », a dit une agricultrice tout à l'heure. Elle dit « on n'en peut plus, en fait, de l'ensemble ». Oui, alors après, il faut... C'est commode à dire, moi, ouais. derrière le micro, de dire euh, « foutons-leur la paix » ou « laissez les Français tranquilles, arrêtez d'emmerder les Français », a dit euh, ouais. le président Pompidou, je crois. Après, il faut essayer de le faire en, en raison, parce que nous sommes collectivement avec des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que nous sommes les premiers, dès qu'il y a un problème, à demander une loi, collectivement, hein. Mm. Euh, on a un sujet, il faut une loi. Comme si la loi allait régler les problèmes. On est un pays qui légifère trop. On est un pays qui pense que, euh, comme on n'est pas capable de compromis, comme on n'est pas d'intelligence collective, on a forcément besoin d'interdire ou d'autoriser. Vous voyez ce que je veux dire On a besoin collectivement de se poser cette question-là. Et deux, de veiller à chaque fois. Parce qu'on est dans un marché unique, dans un marché européen. L'essentiel de nos concurrents, ils ne sont pas à l'autre bout du monde. L'essentiel de nos concurrents, ils sont à nos frontières. Bah, C'est nos partenaires aussi. Et donc on a besoin de regarder à chaque fois qu'on produit de la norme, oui de faire en sorte que la norme soit équivalente chez le voisin, parce que de toute façon... Mais ça, est-ce que vous pouvez l'imposer chez les voisins pour qu'ils respectent Mais les normes parce Non, non, parce non, là, là vous, non, non bah, vous le prenez à l'envers, bah, ah, non, euh, vous le prenez ouais. à l'envers, Ah euh, non, vous le prenez à l'envers. Bah d'accord, alors prenons-le à l'endroit avec vous, essa euh, Essayons le ministre, de ne pas être arrogants et d'imposer la norme non. que les voisins ne veulent pas. Oui, bah alors comment fait-on Eh ben, on s'évite de faire nous-mêmes des normes. Bah oui, mais alors, bah, bah euh, nous, oui, on respecte. Bah oui, bah bah, oui. Bah oui c'est comme qui, ça qu'il faut qui, faire. Qui est en cause Non mais, Marc Fénaud, qui est en cause C'est l'ensemble de attendez, notre attendez, administration, l'Europe. Oui, euh, oui, je sais qu'on a besoin de coupables et qu'en France, on bah, est des, oui, bien oui. des têtes au bout d'une pique. Non, bah, c'est pas... Mais on, va, on va la jouer un peu différemment. Et je vais essayer, en tout cas, ouais. parce que c'est pas mon genre et vous me connaissez. Mais Quand vous décidez d'une norme en France... Et qu'après, vous allez voir les autres en disant, sans avoir discuté avec eux, ben « Maintenant, c'est là qui vous s'imposer. » Il n'est pas illégitime que les 26 autres lui disent « Mais t'es gentil, t'es passé devant, mais à quel moment on en a parlé ?» Il y a une forme d'arrogance à faire ça. Et il y a une forme d'inconscience aussi à faire ça. Parce que nous sommes dans un marché unique. C'est ce qui a fait la richesse de l'Europe et la richesse de la France, y compris la richesse agricole. Donc on a besoin en France, mais c'est parfois de la réglementation, c'est parfois de la loi, euh, euh, c'est parfois des choses qu'on voit pas, sur. Oui, des pratiques. Donc il n'y a pas à mettre qui que ce soit à la Vindix. C'est un effort collectif que nous devons faire, pas que sur l'agriculture, objectivement. Je reste élu municipal et élu communautaire. Le nombre de sujets sur lesquels on a le sentiment qu'on en fait toujours beaucoup plus que les autres, euh, ça ne nous rend pas plus heureux d'ailleurs et ça ne nous rend pas dans une société beaucoup plus sûre. Je vais vous donner un exemple. Réutilisation des eaux usées. Oui. Nous sommes le pays qui réutilise le moins les eaux usées. Pourquoi Parce qu'en France, une espèce de d'ambiance collective de « Oh là là, c'est des eaux de station d'épuration, c'est des eaux, euh, on appelle ça les eaux grises, que je n'aime pas trop ». C'est les eaux qu'on jette au milieu et qui sont analysées. En France, il y a une culture qui s'est développée, dans les services de la santé, dans les services du ministère, dans les services. Cognitivement, comme citoyens, on réutilise surtout pas ces eaux. On est en train de produire un décret en Conseil d'État avec mes collègues de la santé et de l'environnement pour sortir de ça. On utilise 1,8% des eaux usées. Les Italiens, 15. Les Allemands, 10%. Les Espagnols, 18%. Quand même, ils n'ont pas l'air en mauvaise santé. Quand même. Mais ça, c'est nous qui avons surnormé. Et du coup, c'est des entreprises Donc de la ça voie vous alimentaire. Hein il y a des expériences qui sont menées. Bien sûr. Et en plus, on a la technologie, on a les meilleures, quand même, les meilleures entreprises en termes de, de réutilisation de l'eau. Les... C'est des gens qui exportent leur savoir-faire à l'extérieur de nos frontières et on n'est pas fichu de le faire chez nous. Oui. Alors, à propos de l'eau, c'est un, une grande préoccupation avec oui. euh, la sécheresse, en fait, actuellement. Oui. Que, que, que faut-il que faut faire, là Est-ce qu'il faut que les agriculteurs Ou qu changent bah, Alors, faut il faut qu'il pleuve. Euh, alors, mais ça, évidemment, euh, ça ne nous appartient pas. Puis, il y a un problème de réchauffement climatique, probablement, euh, derrière, euh, derrière tout ça. Mais qu'il faut revoir aussi euh, les cultures Alors deux choses. Comme le maïs pardon. Deux exemple. choses, deux choses. Il euh, y a le court terme, c'est pour ça que je disais euh, il faut qu'il pleuve parce que, parce que dans l'épisode qu'on traverse qui est un peu atypique, on n'a pas eu de pluie, en peu en janvier, pas du tout en février. On verra la semaine prochaine qui s'annonce plus pluvieuse, plus, plus ouais. fort heureusement. Donc il faut naviguer entre le court terme et le moyen terme. Ce qu'on essaie de regarder c'est comment on prépare une éventuelle sécheresse, enfin... Il tombe 600 mm en moyenne dans mon territoire. À la fin, il va tomber 600 mm. Je me souviens de 2016, où il était, il n'était pas tombé une goutte d'eau. En février en mars, on irriguait en mars. Et en avril, on avait 80 cm d'eau dans mon village en Beauce. Donc, soyons prudents, n'étant ni Madame Irma, ni euh, ni météorologue. Ça, c'est le temps court, mais il faut ouais. quand même se préparer au cas où. Puis sur le temps long, on a besoin... D'essayer d'utiliser l'eau sous toutes les formes, ce que je disais sur la réutilisation. Oui, de, de, des eaux usées. On a besoin d'avoir des systèmes qui soient économes en eau. On sait que par exemple, vous utilisez du goutte à goutte en arboriculture, par exemple, vous économisez 40 ou, ou 60% d'eau. Donc ça c'est important. Toute go, goutte d'eau doit être utile. Mmh. Je rappelle d'ailleurs que l'eau qui est mobilisée par les agriculteurs, c'est pas pour eux, c'est pour nous. C'est pas de l'eau pour les agriculteurs, c'est de l'eau pour nous. Donc il faut diviser par 65 millions d'habitants, sinon on fait un, une erreur factuelle. Les gens disent, on a, les agriculteurs à Caparlo, oui, ce n'est pas pour remplir des piscines, hein, c'est pour nous nourrir. Troisième oui. élément, donc on a besoin avec eux d'avoir des systèmes plus économes, on a besoin d'avoir dans certains territoires, il y, y, y aura des évolutions d'asseulement. Oui. Est-ce qu'ici il y a moins de maïs Est-ce qu'ici il y a plus de maïs Est-ce qu'ici il y a plus... Euh, on, on a un système par exemple d'élevage qui est très basé sur les prairies, le système basé sur les prairies va être un peu chahuté par le dérèglement climatique. Il y aura besoin, peut-être, dans ces élevages paradoxalement, d'un peu de maïs. donc, donc un il y peu d'accès une transformation à progressive voilà, de l'agriculture. Tra... Voilà, si pas... Ce que vous n'avez pas fait d'ailleurs, essayons si de ne pas caricaturer le modèle oui. et de le faire évoluer parce que le réchauffement climatique, ça va n... s'imposer à nous. Oui, Marc Fénau, il nous reste trois minutes. Je oui. voudrais qu'on en vienne aussi à cette question, effectivement, d'inflation. Alors, on a parlé beaucoup d'un panier anti-inflation. Les agriculteurs n'étaient pas forcément favorables. On a entendu Christian Lambert, par exemple. Euh, quelles mesures quel plan d'aide pourrait-il y avoir pour justement l'ensemble des denrées alimentaires Alors plutôt, là c'est plutôt inflation. Donc oui. alors on a besoin quand même, c'est tout l'objet des Galim 1 et Galim 2, on a besoin quand même de, de faire en sorte qu'on rémunère les producteurs. Ce n'est pas la peine de parler de souveraineté si on ne rémunère pas les producteurs. C'est autant arrêter tout de suite le, le débat sur la souveraineté si on n'est pas capable de dire aux producteurs qu'on va les payer au juste prix parce que c'est un juste coût. Oui. Deuxième élément, on est dans une phase inflationniste qui est liée à la guerre en Ukraine. Je ne vais pas vous redire ce qui a été dit souvent sur vos antennes. On a besoin de regarder alors ces paniers anti-inflation ou autres dispositifs. Bruno Le Maire a redit hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, qu'il continue à y travailler, c'est d'avoir sur un certain nombre de produits la garantie qu'ils sont stables et qu'ils sont. Mais ça a une condition, c'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire c'est que la stabilité des prix ne se fait pas au prix des producteurs et au prix des transformateurs. Et donc, il reste un dernier élément et un dernier maillon de la chaîne, c'est les distributeurs. Les distributeurs. Là, vous donc, de, il faut qu'ils fassent des efforts. Oui, mais je suis suffisamment, comment dirais-je, instruit de ce qui se passe généralement pour ouais. que les, les, parfois, certains distributeurs disent « je fais des efforts » et qu'à la fin, ça se termine chez le, chez le producteur. Ouais. Donc, c'est ça qu'on est en train de calibrer. Est-ce que c'est un panier Est-ce que c'est une autre formule et sous, sous quinzaine, on aura un dispositif qui sera calé. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en, en train d'essayer de le calibrer. Dans une quinzaine de jours, il y aura, donc... Mais on aura des éléments qui visent à, à, à passer ce pic inflationniste et à l'alimentation. Bah, on dit que le pic sera plutôt pour le mois d'avril. Hein. Oui, bah parce qu'on a dit mars au début et là, oui, il alors... pourrait être vers le mois d'avril. Oui. Vrai ou pas bah, on avait dit mars, on me dit mois d'avril, on dit mois d'avril, enfin voilà, on va pas... oui. là non plus j'en ai pas ma dernière MIRMA, on essaie de se mettre en disposition pour éviter les pics. Oui. Euh, je rappelle qu'en février on avait dit c'est affreux, on va avoir 20% d'inflation et que la France a fait 6% d'inflation. Oui. Parce qu'on y travaille et parce qu'on s'en occupe sérieusement. Avec cette inflation, est-ce que la filière bio est menacée euh, Avec cette inflation, la filière bio à terme, si ça durait, dans la structure de la demande, la filière bio pourrait être en grand risque. C'est le... C'est le sens des premières annonces qu'a pu faire la première ministre Elisabeth Borne et de la volonté qu'on a, nous, de faire en sorte de faire passer le cap. On a un choc de demande, là. Euh, on, a, on a une filière beau qui ne trouve plus sa clientèle. Donc, on a besoin de travailler pour éviter que des agriculteurs se déconvertissent. On a besoin de travailler. Pour passer le cap en termes, à part la communication, pour que des gens reviennent vers le bio, et on a besoin sur le long terme de structurer une, un segment de marché. Parce que le bio, on voit bien, a été un peu chahuté par euh, la proximité, le, le, le localisme, qui est aussi une autre version de la volonté des gens de se réapproprier leur alimentation. Donc il faut qu'on travaille immédiatement pour éviter un choc qui fasse fermer des boutiques ou déconvertir des producteurs. Là, il y a un risque dans les, dans les semaines qui viennent. Oui, il y a un risque ouais. dans les semaines qui viennent. Donc on est en train de travailler, de regarder comment on peut faire passer ce cap. Et, et puis il y a une responsabilité de la grande distribution aussi. Les bio euh... Alors ils vont nous dire, oui, mais ça ne correspond plus à la demande. Oui, au moment où ça allait bien, c'était la croissance à des chiffres, ils en, ils en remplissaient les rayons. Il faut toujours se méfier des croissances à deux chiffres. Oui. Et, puis, et donc, maintenant, ils ont une responsabilité, c'est qu'il y a une filière bio, et s'il y a une filière bio, pour la soutenir, il faut que ça soit proposé aux clients. Et, et puis, peut-être une dernière question qui est plus générale et de philosophie par rapport à l'agriculture, Marc Fénaud. Oui. Euh, il y avait une agricultrice de, ce matin qui nous disait, ras-le-bol, on est stigmatisés, les agriculteurs, on nous tape dessus, maltraitants s'animent, Mal euh, maltraitance aussi euh, de l'environnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire davantage de pédagogie, de campagne de communication C'est ce qu'elle réclamait euh, tout à l'heure. C'est ce qu'on essaie de faire à votre antenne, là. Oui, oui, bien sûr. C est, mais est-ce bon, est qu est qu'il peut y avoir des actions en fait euh, beaucoup plus oui, globales alors, Oui, on, on va pas faire. Il faut faire de la pédagogie, mais la pédagogie, c'est pas une action choc. C'est tous les jours d'expliquer euh, ce que c'est le cycle de l'eau, ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que euh, d'être éleveur, l'utilité de l'élevage et ne pas se soumettre aux vidéos des uns et des autres, qui sont des vidéos qui sont souvent assez virales, mais qui sont absolument destructrices. Il y a de la désinformation là, à ce niveau-là oh, Oui, enfin, quand vous prenez, vous encapsulez une vidéo et que vous résumez l'élevage à une situation dans un cas particulier, sans que personne n'en sache le contexte, évidemment. C'est une des professions, elles sont peu nombreuses, mais c'est une profession qui travaille à ciel ouvert, aux yeux de tous, euh, qui a le sentiment à juste titre d'être très stigmatisée à très grande injustice, hein, par des gens qui ne connaissent rien souvent, en tout cas ceux qui y parlent, Parler d'une partie des écolos là, c'est ça euh, Je parle de, je ne veux même pas qualifier politiquement où ils sont. Enfin, c'est ouais. des gens qui comprennent pas ce que c'est qu'un cycle, qui comprennent pas et qui sont dans la logique du Yaka faucon. Les mêmes qui on, nous ont expliqué qu'il fallait sortir du nucléaire et qui maintenant sont les bras ballants, en disant c'est incroyable. On sait pas faire. De et les mêmes qui vous disent quand on ne fait pas du nucléaire, que l'éolien ça va pas parce que ceci, que le solaire ça va pas parce que cela, que la méthanisation ça va pas. Moi, je vais vous dire, faut, faut pas qu'on s'occupe trop de ces gens-là parce que ces gens-là nous amènent à la catastrophe. Euh, on l'a failli avoir sur le nucléaire. Il n'est pas question pour moi que sur la souveraineté alimentaire. Parce qu'on écouterait des gens qui au bout, euh, je ne dis pas que c'est leur projet, mais qui au bout amènent l'agriculture à sa perte, euh, et les agriculteurs à leur perte, euh, ça je ne laisserai pas faire, et c'est bien la volonté du gouvernement de ne pas laisser faire. Merci Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.